Bonjour, chers internautes. Voilà, c'est toujours votre maître à quoi dit Je suis là cet après-midi pour vous parler de l'envoûtement. Retour d'affection. Fait venir son être. Voilà. Vous êtes amoureux et vous n'arrivez pas à gagner l'amour de la personne. Au nom de Fétiche, vous aurez. Vous-même, regardez ce, regardez ce fétiche. Regardez les statuettes qui sont là. Ça représente l'amour. Retour d'affection que j'ai fait pour des gens. Tu vois? Et ceux-là ont gagné leur vie. Et leur, leurs, ils sont revenus à eux. Et ils, sont, ils ont fondé une très bonne foyer Tu vois. Et les cardinales qui sont ici, oui. On, les a, on, on a donné, on a fermé ça. On a fait ce travail, on a fermé l'amour. uni pour la vie. Et pour le pire, vous voyez. Donc c'est pour te dire, toi qui es dans cette difficulté, contacte-moi. Avec la confiance, tu vas gagner tout. Contacte-moi. Pour plus de détails, surtout l'envoûtement et le retour d'affection. Et tout ce qui est important problème de foyer, les problèmes de foyer et des sociétés aussi tu auras la satisfaction que les jeunes soient avec toi.